je vois l'autisme comme un cas extrême de l'humanité, ça nous oblige à réfléchir à notre singularité aussi. Euh, et que donc, si on se donne les moyens d'étudier l'autisme, non pas comme une pathologie, on va parler de l'héritage de la neuropsychologie, qui, est encore une fois, c'est ma formation initiale. Moi, j'ai fait, euh, fait mon doctorat sur le, euh, les troubles des fonctions exécutives chez les patients traumatisés crâniens euh, dans... Euh, dans un gros hôpital de, de, de rééducation euh, neurologique, donc je, je, je, je vois bien que la, la tradition scientifique dont je viens est une, tradi est une tradition qui regarde le déficit. Dire on... on euh, enfin, c'est... C'est comme ça que Broca a commencé, c'est-à-dire qu'il a vu des gens qui parlaient pas, et une fois qu'ils sont morts, il a regardé euh, leur cerveau, il a vu qu'il y avait un trou dans le cerveau à tel endroit, et il s'est dit bon, ben, le langage c'est probablement là où il y avait le trou. C'est assez, euh, c'est la neuropsychologie, et c'est un héritage qu'on a conservé, qu'on n'a pas tant remis en question que ça. Donc quand on voit quelqu'un qui n'a pas quelque chose, on pense en termes de trou, on pense en termes de difficulté, il y a quelque chose qui manque, et on pense pas en termes de peut-être que ça, ça fonctionne moins bien parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux ailleurs. Euh, on ne pense pas en termes de couplage de fonctions, on ne pense pas en termes de dynamique de fonctions, de cinétique de fonctions. On continue à penser de manière très euh, mécanique. S'il n'y a pas ça que j'ai moi, ça veut dire que c'est absent et ça veut dire qu'il y a un trou dans le cerveau et que donc il y a un déficit. Et donc on a une posture un petit peu comme ça de, de supériorité par rapport au sujet qu'on étudie euh, et qui forcément oriente la manière dont on va étudier ce sujet-là. C'est-à-dire que si on considère que la personne est moindre dans ses capacités, dans ses actions, dans ses perceptions, euh, on ne va pas chercher ce qu'il y a en plus, ben, forcément. Euh, et pourtant, il y a un, un grand péché en science euh, qui est de croire que euh, l'absence de preuves, c'est la preuve de l'absence. Mais c'est pas si on cherche pas, on trouve pas. Euh, donc la proposition du projet de recherche euh, MACA, c'est de chercher, d'aller voir s'il n'y a pas des choses qu'on a, qu'on a raté. C'est pas des choses qu'on a sous-estimées ou sous-évaluées.